« Hey Ça fait longtemps !» Un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de voir parler devant un écran tout seul, puis ensuite dessiner et enfin terminer par le montage. C'est waouh! Juste, j'ai pas d'autre chose à dire, c'est waouh! Bref, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Spinny, je fais des animations, et puis parfois il y a un canard qui m'accompagne. Salut! Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je faisais du gaming et puis que j'ai arrêté pour l'animation. Bon, pour en revenir à avant, c'est vrai qu'il n'y a rien eu sur la chaîne depuis un long moment. Et vous devez sûrement vous demander ce que je faisais pendant ce temps-là. Mais vous inquiétez pas, j'ai quand même fait un petit peu d'animation pour m'entraîner. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et puis, disons que ça m'a permis de faire une pause sur la chaîne et puis de prendre mon temps. C'est pas plutôt parce que t'avais la flemme. Ah. Ouais, bon, c'est vrai que c'est en partie à cause de ça. J'avais un peu la flemme de faire une vidéo et j'avais peur de le dire. Parce que bon, ça marche pas vraiment comme une excuse. Hé hey mec, tu pourrais sortir les poubelles, Stop bah tu vois, en fait, euh, j'ai un peu la flemme, quoi. Ah, ok. Ouais. En vrai, j'aime pas vraiment avoir la flemme. Parce que je suis là, je fais rien, mais vraiment rien. Et parfois, je culpabilise en me disant que j'aurais pu faire quelque chose de mieux à la place. Ouais. Il y en a qui disent que pour arrêter d'avoir la flemme, faut prendre l'initiative de penser à autre chose. Mais le problème, c'est que mon cerveau, à part manger, dormir ou jouer, bah, il fait pas beaucoup d'efforts quoi. Mais bon, parfois j'y arrive. Par exemple, il aurait pas eu cette vidéo, ou il y aurait pas eu ce bras. j'ai pas une trop grande ambition, parce que je sais pas comment ça finirait, ou plutôt comment ça commencerait. Bon bah, c'est parti pour mon tour du monde. Moi je ferai ça demain. Moi, j'ai plusieurs façons de savoir si j'ai la flemme ou pas. C'est si je commence par ce genre de phrase. Hey, ça te dirait pas de faire un court-métrage, j'tique claque avec des effets spéciaux de ouf Ouais euh, Plus tard, ça te dit pas Hey, tu devrais lire ce bouquin, il a l'air pas mal Ouais, je verrai Et sinon, c'est quand tu fais une prochaine vidéo Bah... tu sais... J'ai le temps... Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Une vidéo assez courte, ou pas, parce que je fais le montage en même temps de parler, du coup c'est compliqué. Bref, j'espère que ce nouveau style de vidéo va vous plaire, où je parle un peu de tout et n'importe quoi en animé. Je suis pas un pro d'animation, mais j'espère au moins vous faire sourire avec ce genre de vidéo. Et, et sur ce, j'ai rien d'autre à ajouter, parce que j'ai un peu la flemme. Allez, prenez soin de vous et ciao tout le monde. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai changé tout trop. Ouais. Voilà. Sur ce, je vous dis vraiment ciao tout le monde et à la prochaine.